Vous aurez une belle peau sans rides à l'aide du masque au yogourt et à la fécule de maïs. Toutes les femmes aspirent à avoir une peau parfaite et exempte d'imperfections, pour lesquelles elles utilisent des produits coûteux et des traitements chimiques coûteux qui, en plus de pouvoir endommager la peau à cause de leurs ingrédients chimiques, ne donnent souvent pas les résultats escomptés. Mais aujourd'hui je viens vous dire qu'il n'est pas nécessaire de perdre plus d'argent dans les produits vendus sur le marché, car il existe des alternatives naturelles et économiques vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Aujourd'hui, nous allons vous aider à préparer un masque très efficace et fait maison qui vous aidera à rajeunir votre peau rapidement et en toute sécurité. Pour que ce masque fonctionne parfaitement, vous devez suivre les instructions que nous vous donnerons et vous ne devriez pas investir dans des ingrédients supplémentaires. Faites ce masque et dans quelques jours je vous assure que vous obtiendrez des résultats impressionnants. Ensuite, nous allons vous laisser les étapes que vous devez suivre et la façon de préparer cette recette. Portez une attention particulière et découvrez comment vous devriez faire ce masque qui va rajeunir votre peau et aider à réduire et même éliminer les imperfections de votre visage. Vous aurez une belle peau sans rides à l'aide du masque au yogourt et à la fécule de maïs. Ingrédients 150 ml d'eau minérale. 1 cuillerée de yogourt naturel. 3 onces de jus de carotte pure. 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Préparation. Dans un bol, vous devrez mélanger la fécule de maïs avec l'eau jusqu'à ce que la fécule de maïs se dissout complètement. Ensuite, dans une casserole, versez le mélange sur le dessus et placez-le sur le feu jusqu'à ce que peu de temps avant qu'il boute. Ensuite, retirez-le du feu et laissez-le refroidir pour que vous puissiez ajouter le reste des ingrédients, tout en mélangeant très bien. Une fois que vous avez une crème homogène, votre masque sera prêt. Mode d'utilisation Lavez-vous d'abord complètement votre visage pour pouvoir enlever la saleté restante. Ensuite, à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau, appliquez le masque de la base du cou au front. Dans ce cas, il est préférable de l'appliquer avec des mouvements verticaux. Puis laissez sécher pendant 20 à 30 minutes et enfin rincez votre visage avec beaucoup d'eau. Vous pouvez appliquer ce masque trois fois par semaine. Le traitement que vous avez à faire pendant un mois et vous aurez des résultats fantastiques.